Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon atelier Je suis super content parce que le plafond est enfin terminé Il a fallu deux semaines en plus de mon travail euh, Mais j'y suis arrivé Bon allez, c'est parti pour le déroulement de ma journée Go Alors je suis vraiment content Parce que j'ai fini de rejointoyer les plaques de plâtre J'ai mis trois couches de produits. Euh, tout reponcé Et comme vous le voyez c'est pas mal du tout. Ce que j'ai fait aussi, j'ai déjà fait les trous pour passer mon électricité. Alors, j'ai déjà tracé toutes mes appliques et fait les trous pour les fixations. Au moins, je n'ai plus qu'à mettre en couleur, mettre deux chevilles, les fixations et clipser mes appliques. Ça va aller super vite, c'est magnifique. Tout est déjà préparé. Go Bon, et eh bien voilà, je suis content de la première couche Hermis et j'ai mal partout Ouais Bon, je vous montre un petit peu euh, le résultat avec la première couche, elle n'est pas corps sèche euh, mais on voit déjà un super résultat Franchement, pour la première couche on voit vraiment pas grand chose Bon allez, moi je vais dîner, ensuite je mets la deuxième couche peut-être une troisième, j'en sais rien, je verrai bien comment ça donne et ensuite euh, je mets les appliques Pour bon, et bien changement de programme j'ai essayé de mettre la deuxième couche mais étant donné qu'il fait trop chaud elle sèche rapidement et euh, je ne sais pas l'étaler convenablement donc euh, c'est le bordel du coup c'est pas beau du coup j'ai arrêté enfin bon je passe à autre chose je vais mettre euh, les clips ici euh, pour pouvoir placer les appliques bon, voilà Bon les amis, voilà, il est 17h Toutes les appliques sont placées Et euh, j'ai raccordé l'interrupteur Donc on va voir en direct Ensemble euh, ben, Si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas Là je vais remettre le courant Et on verra si ça fonctionne Bon allez je vous emmène Ça a l'air Verdict bon. Bon ben voilà, alors la lumière est là, c'est cool, yeah, c'est sympa, bon alors c'est quand même mieux de filmer avec un peu de clarté hein, parce que franchement, je voyais rien du tout, mais là par contre, non ça donne bien, je suis vraiment content, rien, yeah, hey, non sérieux, ça on voit quand même hein, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ciao, ciao